Bien la soirée de jeudi Non, c'est chaud en ce moment niveau thune. Entre l'école, mon loyer et mon nouvel ordi, j'ai plus un rond. Quoi T'assures pas Moi, avec mon prêt étudiant, je gère tout. Jeudi hmm Au Crédit Agricole en Joumen, avec le prêt étudiant, fini les galères. Et en plus, vous commencez à rembourser dans 5 ans. Allô Crédit Agricole Oui. Est-ce qu'on peut se voir oui. Avant jeudi, si possible